Euh. Bon, on va pas réussir ici très loin. Ouais, c'est tout vache! Ah, tu vois? Ça marche à tous les coups, je veux dire. Tu prends une voiture. Parce que en rose. tu prends une voiture rose ou.? Non, mais c'est pour être sûr que tu montes dans celle-là et pendant une autre. Oh, qu'est-ce que c'est que c'est. Oh! Oh! Je crois qu'on est passé à travers! Ah non, ça c'est un Yeah! Ouais! Ouh, pas bon ça Alors là du coup je tire un peu la bug Joli voilà. J'ai eu quand même. Bon elle a l'air d'aller bien, on va pouvoir y aller. Ouais ça va. On part devant. Oh, oh, oh. C'est oh, oh, oh, oh, oh. pas <rire> fait de <exprès. rire> Ouais oh, le sol tremble. Et oh, il ils en ont encore un corps. Ah il nous repense pas dessus, j'ai l'impression que c'est un ennemi Mais comment on est coups, qui c'est qui nous fait mal comme ça C'est quelqu'un qui lance des haches depuis l'extérieur Ah bah, il vient. bien Ou alors euh, il a beaucoup de haches Ben, les deux Ah, presque Ah, ah, ah Bon, je suis tombé du mauvais côté, je le reviens ben... en courant. Non. Ah bah bravo Allez, Naïf Snipe ah oui. oui. En oui. une flèche sur lui on peut pas voilà. Monter. Exactement. Ah oui, les colères. A... Oh, je suis plus là. Hein. Oh, zut alors. Ah, je suis dans ton dos. Ah, la blague. Joli. Où oui, est Flint Bah, ben, en face de moi. Là, je suis en train de le canarder. copieusement Il prend le vide. Allez, Allez, bam. Quatre ouais. chargeurs dans ta tronche. Ça t'apprendra. Cheese. Où est-ce que vous êtes les gens Je peux pas vous taper si je vous vois pas Elle se donne un peu pour les collègues Ah bah voilà Allez, venez, Voilà Deux balles, un mort. On peut pas lui faire sa fête une bonne fois pour toutes, histoire qu'il arrête de nous les briser. Voilà. Alors il est où euh, l'enfoiré qui balance des haches Euh. Là il est en morceaux. D'accord. Bon, ça arrive. Tu imagines que t'as dû lui serrer la main un peu fort C'est le mauvais réflexe. Laisse exploser ta rage. Fais sortir la douleur de ton corps. Ah oh non Aïe Plus vite que moi en voiture Allez Fais gaffe avec tes marches arrière, toi Dangereuse, dangereux, touché, oh, dangereux. Ouais, putain, bien, c'est que pour une non. porte de derrière, genre sortie de secours, c'est bien. Les mecs, ils ont besoin de fuir très rapidement face à un ennemi. Ils tombent sur des euh, des, des gros insectes. <rire> voilà. <rire> c'est quand même vachement bien alors. foutu. Tu hein. crois que c'est un piège. Il ressemble. Attends, je reviens deux minutes. C'est <rire> un, mal, un peu tard, tard. J'ai bien fait de pas m'en prendre mais vous alors. Coup, Il est con, il n'avait pas de casque aussi. Oh je le prends Je sais pas ce que c'est, mais je le prends. Esquive <rire> là, là, là, là, là, là. Il peut pas me toucher, tu peux pas me toucher Je sais pas ce que t'es en train de faire naïf mais c'est long. Mais je mets en route ma machine <rire> tu T'étais obligé d'aller dans un menu pour ça Je crois que les Power Rangers sont morts Ils sont tous Il y a une couleur différente Y'a des gens en bas Je tire Ouais ouais ouais, doucement, doucement D'abord oh. regarde ce qu'il y a dans le coffre, Attends, on tire sur les ennemis. Ah il doit être résistant euh, pas résistant à ça en tout cas, on se pose quand même oh comme des gros bâtards fermés. quand même. Hein. On, rentre on rentre chez les gens, on leur explose la tronche et on pille leurs réserves. Ah, je vois tes fesses! Et c'est pas beau! Oh, ah, en une patate! Il court ce gardien. Vois, hein. Je sais, Je sais. Et là, tu le vois. il est tellement pas précis que de temps en temps, je fais critique. Naïs, recule, recule. C'est pas un ennemi. C'est pour nous empêcher de fuir la map. Un limiteur de terrain pas, ça. Oui. Euh, Naïs, non, non, non. Naïs, allez, allez. Naïs. Naïs, c'est pas un ennemi. C'est pas un ennemi. Tu vois Mais Mathieu a l'air d'avoir besoin d'aide. Mais je sais pas pour où il est passé. Il y a encore des gens. Je sais pas, il y a beaucoup de vie. Apparemment ouais. Bah, C'est surtout que soit la faille est très élevée, soit les mecs sont complètement content de parce que ils viennent quand même de se faire ramasser par 4 cm, enfin par 3 plutôt. Et ils y retournent ah, Ils ont des belles voitures, on peut pas leur en piquer une J'ai <rire> essayé <rire> Ah oui Là, on a, on a tué le monsieur sur son trône. No ah, le fantôme le est revenu. And... Qu'est-ce qui t'arrive Et qu'est-ce que t'as fait où voiture Je te tiens Ah putain Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe Non, il va falloir s'accroupir. Je rentre pas là C'est un gros traquenard, il y a juste une grosse bête à l'intérieur qui va tous nous tuer. Alors que tout le monde croit que c'est des super cadeaux à l'intérieur. Non, tu crois Mais reviens Oula, oula, là, où, là, où ça T'as vu un Samgau violet toi Là où je suis. Où est ce que t'es Oh, c'est la guerre en bas. Ah bah attends-nous qu'on s'amuse. Oh. C'est moins bon que moi. Mais il y a des magasins Ah comment il meurt pas en silence Ah elle est où cette arche du coup S'il te plaît, il y a un gardien qui nous attend droit devant. <rire> il, y attend droit devant. <rire> il y a un gardien qui nous attendait droit devant visiblement. Heureusement qu'ils ont des ailes colorées, il manquerait plus qu'ils soient furtifs. Hein. Pas du tout. Ah, si, est payé. You failed to listen to commandant Steen. Abri Comme dans Fallout yet you persist ignoring contents Je suis la grande méchante, et avant de vous tuer, je vous ai mon plan. ne peut pas être méchante, elle est blonde. <rire> elle est pas blonde, elle est albinos. Oui, exactement. Je suis la grande méchante, mais plutôt que de vous désarmer pour que vous puissiez... <rire> être complètement inoffensif je vais vous expliquer mon plan pour vous démontrer et après je choisirai de vous tuer mais je vous laisse quand même vos armes en ne c'est jamais Sergeant, get your team il a une des ce grand ancien hein. préparer des couvertures bon, moi chef. je vous dis oh, yo, yo, yo. Ah je suis en train de lui vider tous mes chargeurs dans la tronche. Ça fait que dalle. Moi j'ai plein de chiffres à l'écran, j'arrive plus à rien lire, donc euh, Que je dois vider 30 balles à la zone. Ah, ouais, ça, wow, ça veut rien dire, ça veut rien dire ces chiffres. Aïe aïe aïe. Et c'était ça là Ouais Et ouais je suis... Sorry, Ouais, t'aurais pu dire qu'il y avait un grand entier qui allait nous sauter dessus. Ouais, le découvrir par toi-même, bien sûr. Ah, ça c'est parce que tu pas entendu. Ouais, des coupons de réduction à Valar dans tous les bons super-us. Ouais, plus que ça C'est moi, bon, il a dansé Michael Jackson là. Ouais, il danse ce qu'il veut. Voilà J'ai récupéré la clé de l'arche, mais on en fait quoi? Faut aller la donner à tête. Parce que. Ah, ah, pour le mettre sur la cheminée? Bah. Ouais. Enfin, je sais pas, ou s'en servir comme euh, presse-papier. Euh, je pense que j'ai pas pris la bonne voiture. Quoi, t'es monté dans. Monté dans rien du tout. Cassos et... Mode violet pour chasseur et mode vert pour chasseur. ça, c'est où? Sur le toit, oh, ah ouais, ouais. Oh. Oh.